Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser aux journées annuelles des managers hospitaliers de Guadeloupe. Et oui, il existe chez nous une association des managers hospitaliers de Guadeloupe. C'est vrai qu'elle est tout, toute récente, mais pour en parler avec nous ce soir, nous recevons la secrétaire de cette association, Nadia Monda. Bonsoir. Bonsoir, M. Schengen. Bonsoir aux téléspectateurs de TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, pour parler, c'est vrai, d'un rendez-vous important, d'autant que l'actualité a beaucoup montré ces derniers temps euh, que manager dans le domaine de la santé n'est pas toujours évident. Tout à fait. Et donc, euh, ces journées que nous avions programmées en 2020, c'était avril 2020, mais pandémie oblige, nous, avions été, nous avons été obligés de les reporter, d'attendre un moment plus favorable. Et bien, ces choses faites, donc les 24 et 25 novembre 2022, nous allons tenir les premières journées annuelles des managers hospitaliers organisées par l'association que nous avons créée depuis oui. euh, décembre 2019, mais qui en fait entre dans une dynamique qui avait débuté en 2015, où des cadres de santé uniquement du CHU avaient lancé, organisé des journées en février 2015. C'est vrai que c'est euh, se réunir pour pouvoir échanger sur des méthodes, sur euh, des discours, euh, des façons de faire, tout simplement, c'était important, euh, aussi bien au niveau de la santé publique que de la santé dans le domaine du privé. Tout à fait. Et en fait, c'est un... C'est une nécessité constante, puisque moi je suis restée dans l'encadrement, je dis je suis restée parce que je suis maintenant retraitée depuis trois ans, mais plus d'une vingtaine d'années. Et toujours, à chaque génération, il y a toujours eu ce souci de chercher à mieux travailler ensemble au service du patient. Parce qu'en oui. effet, euh, avant tout, bien que nous ne soyons pas exclusivement limités au domaine de la santé, mais c'est d'abord au domaine de la santé, oui. au secteur de la santé que nous nous adressons et... Euh, que ce soit dans le public, dans le privé et aussi hôpitaux, euh, maintenant les EHPAD, oui. nous avons aussi les maisons d'accueil spécialisées pour le personnel, pour les, pas le personnel, oui, tout les personnes panel, tout un panel, absolument. voilà et où vous retrouvez différentes aussi euh, métiers, oui. donc les managers, ça peut être un directeur oui. d'hôpital, médecin, des chefs chefs de service. Chef de service les cadres de santé, oui. cadres soignants, mais aussi cadres techniques, cadres fait. administratifs. Et pour que euh, le patient soit bien pris en charge, il faut que toutes ces personnes travaillent ensemble. Un plombier bien qui sûr. travaille dans une structure de santé, oui. il est... Au service du patient. Absolument. Voilà. absolument. Et voilà. donc, toutes ces personnes euh, réunies au sein d'une association euh, se retrouvent à travers ces journées. On le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion mm -hmm. de pouvoir échanger, de pouvoir partager, parce que la vérité d'une structure n'est pas celle de l'autre, mm -hmm. mais il y a quand même euh, des, des, des, des méthodes, on va dire, à, à peut-être employer. Tout à fait. Oui. Et en plus, là, le thème des journées, s'adapter quand tout change, mm -hmm. et les, les crises... Les changements que nous connaissons depuis, si on remonte euh, 2017, il y a eu l'incendie, oui. après 2020, la pandémie, puis toutes les crises sociales et tout ça. Et, mais les structures n'ont pas fermé. Il y a des difficultés. On en fait toujours, euh, comment dire, on les met en avant et c'est tout à fait normal puisqu'il faut améliorer. Mais donc les managers qui sont aux commandes ont en fait, le bateau n'a pas coulé. Les oui, bateaux n'ont pas coulé. Oui. Donc, ce sera l'occasion, et eh bien, avec du recul, de voir eh bien qu'est-ce qui nous a permis de tenir. Et c'est normal qu'il y ait des doutes, des interrogations, et eh bien ce partage d'expérience, et c'est pourquoi nous allons mettre en avant le retour d'expérience oui, oui, positive. Nous, ne, nous, nous, de toute façon, la réalité, elle est ce qu'elle est. Nous oui. ne pouvons pas la changer, la maquiller. Oui. Mais nous avons tenu et oui. il y aura encore des crises. Donc, faisons le point, euh, mettons en commun nos expériences de manière à mieux affronter les défis à venir. Avec euh, également euh, des experts qui seront de la partie pour ces deux journées, euh, notamment... Euh, en termes de, on va dire, pas de coaching, de management, mais en tout cas de retour d'expérience, comme vous le disiez. Oui, oui. Et des personnes, Donc, c'est pourquoi au niveau des intervenants, comme vous pouvez le voir au euh, niveau du programme, nous avons des euh, experts. Par exemple, il y a le docteur Hansen, Jean-Cédric, qui est un médecin expert de la médecine de catastrophe. Oui. Nous retrouvons également le professeur euh, Porte Cobb, qui est directeur du SAMU. Nous avons aussi... D'autres, comment des acteurs d'autres domaines que de la santé. Par exemple, Madame Mounier-Joël, qui, qui est euh, responsable au port autonome. D'accord. Parce que il, y a des, il y a également, il faut que je cite oui, aussi l'OSDIS. Oui. Voilà, parce qu'il y a eu... Parce qu'entre voilà. ces différentes entités, on peut partager des méthodes de management face à une crise, par exemple. Tout hein. On prend l'exemple d'un cyclone, parce qu'on est dans un pays cyclonique, ça oui. va concerner aussi bien le management du CHU, que du SDIS, que du port autonome, et voilà. d'autres acteurs. Et acteurs. Oui. Voilà. Et, et également, pour éclairer, euh, parce que, euh, qui dit manager Manager, nous avons parlé de technique, mais il faut des postures, parce qu'en fait, c'est l'humain. C'est l'humain, avec l'humain, ce sont les relations. Nous aurons aussi le regard d'un sociologue. Nous avons donc... Euh, et, et, M. Franck Garin, oui. également Mme Braflant-Tobot, pour oui. pouvoir vraiment, nous tenons à aller permettre que ce, cette pause, qui parce que quand on est au four et au moulin, on n'a pas le temps d'avoir le recul le nécessaire. Recul nécessaire. Oui. Alors C'est le moment idéal et aussi il faut, il faut souligner que dans nos régions, nous n'avons pas d'école de formation de cadres. Oui. Les cadres sont... Il faut partir. Et donc, c'est une... Euh... Une, une, une chance, une opportunité. D'ailleurs, nos collègues de la Martinique l'ont compris parce qu'il y en aura qui vont alors justement, avec nous. C'est tout cela, le contexte, l'actualité. Vous dites mmh. depuis 2015, cette, cette euh, volonté de créer une association a été initiée. Mmh. C'est tout cela qui a, qui a justifié la création d'une association entre les managers euh, des établissements de santé. Voilà, c'est bien cette euh, nécessité alors, de partage et aussi d'absence de, de, de lieux oui, oui. voilà Et ce que nous espérons, c'est qu'en effet, d'aucuns pourraient dire c'est encore une grande messe. Non, nous, ce n'est pas une grande messe. En tout cas, nous ne voulons pas que ce, que ce soit une, mais que c'est les bienfaits que les participants vont en tirer, eh, les, les outils, les, les expériences avec lesquelles ils vont repartir, donnent l'envie de poursuivre sur le terrain. Parce qu'effectivement, il y a de toute façon le... Ouais, c'est toujours. C'est ça, voilà. ça. Et, et, et l'idée, c'est justement de partager les expériences pour trouver des méthodes voilà. qu'on pourra mettre en place sur chacun de sur, sur le terrain. Voilà. Euh, justement, c'est euh, un certain nombre de participants, on l'a dit, des échanges qui viennent aussi bien avec des référents locaux, des référents de métropole et peut-être euh, d'ailleurs. Hum. Et vous le disiez, ce sont des journées qui ont vocation à à s'inscrire dans un calendrier chaque voilà. année en Guadeloupe. Voilà. Oui. voilà, nous espérons que nous pourrons déjà annoncer alors, que les prochaines de la, pour 2023. Et le lieu, donc, ce sera donc, à l'espace Cheikh Boudou, Très bien. Euh, à Jari, à, à Bimao. Et donc, euh, en tout cas, la nécessité... Elle est bien là parce que nous avons déjà enregistré plus de 100 inscriptions. Oui. <rire> donc ça montre, et d'ailleurs nous allons être obligés de clôturer parce que là, voilà. Donc s'il y, y a encore des le hésitants, c'est le, c est c est le dernier 24, jour. Absolument. Voilà. Ceci étant, c'est l'occasion de mettre en lumière effectivement cette association qui, elle, reste mmh. ouverte tout au long de l'année mmh. à tous ceux et celles qui veulent y adhérer et participer mmh. aux travaux. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Nous allons poursuivre dans les établissements parce que nous avons les coordonnées de nos collègues. Vous voyez tout cela? ça permet des rapprochements et entre les journées nous pouvons organiser des conférences débats. d'ailleurs nous avons un site euh, internet et sur lequel plus, c'est à dire que nous, nous permettons à des managers euh, de Guadeloupe de partager euh, leur parcours professionnel ainsi que leur conception du management oui. et là nous en sommes à notre 55e interview et en fait comme il y a la diffusion sur les réseaux sociaux, eh bien, ça, ça, c est, c est un non seulement ça suscite un intérêt et c'est apprécié de nos collègues hors de la Guadeloupe parce qu'il y a des commentaires. Mais on il peut y a... faire valeur d'exemple. Oui, oui, on peut <rire> faire valeur d'exemple. Et nous, en fait, euh, oui. Voilà. belle initiative en tout cas hum. que cette euh, association donc des managers hospitaliers de guadeloupe et de ces journées donc on leur a dit journée annuelle des managers hospitaliers ce sera les 24 et euh, 25. 25 novembre oui. euh, à jari et l'espace chèque boudou oui. euh, si en dehors euh, bien de, de, de ces journées malheureusement des clôtures d'inscription euh, pour ces journées on peut rentrer en contact avec l'association à travers des réseaux, à travers un numéro de téléphone Oui, alors oui. on peut rentrer en contact. Donc, pour suivre nos informations, je donne le site, oui. le site donc uh, www.amh-guadeloupe.com. Voilà, vous l'avez noté là, en tout cas. Et là, vous aurez toutes les informations. Nous sommes sur Twitter, LinkedIn. Euh, voilà. Facebook, également, Facebook également absolument ouais. et, et, et même Instagram, donc voilà. euh, ça veut dire que c'est une association toute jeune qui s'inscrit dans son temps numérique également voilà. Voilà. merci euh, Nadia Monda d'avoir présenté en tout cas cette association et ses journées annuelles mmh. Bon travaux et euh, on reviendra bien évidemment sur, mmh. sur le sujet parce qu'on sait que ben, l'actualité a marqué rythmé malheureusement parfois mmh. et eh bien euh, ces tensions euh, au sein de nos services hospitaliers mmh. mais ça fait partie effectivement de la chaîne de l'humain, on a voilà. tendance à l'oublier. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous faire connaître et de faire savoir que les hôpitaux, les établissements de santé, les cliniques sont bien là au service du patient. En tout cas, le message. Est est contre tout. Merci, merci de nous avoir suivis la suite de vos programmes tout de suite sur ETV. Bonne soirée.